Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe et aujourd'hui on va revenir sur le stage qui a été animé par la secrétaire nationale aux politiques scolaires du SNES FSU à Paris, Fabienne Belin donc qui nous a fait un stage de deux jours au lycée de Petitbourg sur euh, le néo-management et euh, sur l'autonomie de l'établissement. Alors nous vous proposons de l'écouter, elle nous fait un petit résumé rapide sur l'autonomie de l'établissement. L'autonomie des établissements est... est... Un sujet qui préoccupe beaucoup de collègues, à juste titre, puisque son développement a un impact très fort sur les métiers. Cet, ce développement d'autonomie est présenté par les gouvernements successifs comme le remède magique à toutes les difficultés du système éducatif. Or, quand il parle d'autonomie des établissements, il n'est bien sûr jamais question de développer l'autonomie professionnelle les enseignants qui aident le mis à mal de plus en plus par les prescriptions de tous ordres, alors qu'on nous donne de façon un peu euh, fictive une autonomie, euh, on donne en fait aux établissements une autonomie euh, de gestion de moyens pour qu'on gère la pénurie locale et pour on donne aux établissements un choix sur des éléments qu'on ne souhaite pas avoir à choisir, on considère que les contenus d'enseignement, les grilles horaires, les, les statuts des personnels, tout ça, ça peut rester défini de façon nationale pour garantir l'égalité sur le territoire. Alors, dans ce territoire de Guadeloupe, qui est particulièrement touché par les inégalités sociales, évidemment, ce sujet a eu beaucoup d'écho auprès des collègues, et dans ce territoire aussi, où les conflits avec les chefs d'établissement sont nombreux, euh, nombreux parce que derrière ce développement d'autonomie, il y a aussi le développement de tout un, un management du système éducatif qui met les collègues en, en opposition, qui les met en, en concurrence et qui complique considérablement la tâche. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, nous vous proposons de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux et puis comme nous ne vivons que de cela, eh bien, de vous syndiquer en cliquant sur les liens qui se trouvent en dessous. A bientôt